Je à la maison de à la maison de de Mali, à la à un Donc, nan bala retard de alko a et puis voilà. dans on va, on va je suis invité parce que ma la a fait des fait a a Yaguinara, Et ouvre un ma, avec ça, la guinée rafon, la guinée rati, on voit que la France s'auto, mangera gaïta ron la guinée kema, amunoma yarade. Mais notre forme ma leader politique n'ama. Nous avons la Guinée Nous la Guinée avancement, l'avancement Auquel religieux qui font ça. C'est pas important. Parce que tout est possible en Guinée. Nous avons fait une corruption qui là. C'est mon amri, qui Autant leader leaders politiques, moins nawe, gens, des qui ont été à la Maman dit qu'il va pouvoir cuire. Amour religieux, ils ont invité. Alors, ils me réfléchissent là. Un, friendly. Troisième mandat. Hier et lundi, religieux et avocats. Et colons, a fini par ne pas gayer. Et colons, a fini par ne désordre. Pour qu'on intervienne. Bien, mes amis, on arrive, ma yommo. Et a parce que leur intérêt était dedans. Et intérêt, n'a a qu'ils une couverture ma Alpha Kondera. Pour que nous ma film, tous, en fini chrétien naba, en fini musulman maba, les musulmans, milieu chaurinéra, dans La parce que ni n'a parce qu'il y a une génération, une génération, c'est que, mais ils il a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ce il y pas de blade, il a de ravi, il y ça, il de blade. Il y a de Il Il c'est quoi Faut zéro. Donc on va se dire la vérité. Les forces vives, hommes, désongre, les religieux, assis, Je vous dis, c'est des corrompus, tous, chrétiens comme musulmans en Guinée. Je ne dis pas les religieux du monde, mais je, veux, je précise, les religieux guinéens, tous sont corrompus. Pourquoi? on a vu Imam Diko au Mali, il a été clair. a Donc, nous, on leader, grand parti, de c'est pas la peine d'attendre les religieux. Non. Mais vous tu raison. Vous avez raison. Vous je que vous avez Parce que avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez mais au moins une nous libéré les leaders politiques, les grands partis. Et puis, je y a un manga a manga n'a Il pas possible non d'un d'un une stratégie juste et non, il faut passer par des dialogues. Non, oui, ça c'est pas en Afrique, époque bête c'est pas maintenant là. Vous avez vu là où il y a la démocratie ici aux États-Unis, fait l'an febe malgré que démocratie et langue, faillir non, depuis 200 ans et quelques, mais oui, vraiment. En Afrique, tout précisément la Guinée, nous avons une démocratie parce que la démocratie est dialogue non, en Le dialogue dialogue est en Le dialogue est en cérémonie. Le dialogue est Le dialogue Mais les bandits qui sont devant nous sont venus par les armes. Ils ont utilisé les armes pour avoir le pouvoir. Mais utilisé pas pas interdit parce que nous sait' il y a yeah, il en fait ma a dit il faut pouvoir ma. Ah, non, falloir, ma. Ah, non, puis, mais lui il vaut mieux que tous les Guinéens. il n'a pas respecté ses engagements mais qui n'a respecté ma vous les leaders politiques c'est quoi non et puis il y a les leaders contents de l'argent maintenant là c'est ce qu'on reçoit ici pardon n'acceptez pas des miettes pour détruire ce pays il n'y a que trois parties dans ce pays-là maintenant. L'IFDG, l'IFR, et Il n'y a que trois parties dans là Mais il y a un autre pays-là. Il là Il y a là Il a c'est une honte, il y a Guinara, et moi, je n'ai pas vu la Guinée, je n'ai pas vu la Guinée, mais au fond, je n'ai pas sur la Guinée, je ne fais pas. Au yé, il y a un procès, le 28 septembre, je n'ai pas fait, le témoignage, d'abord, le procès, le procès, le procès de Anamara, témoin pour l'air qui Mais c'est la bâche. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu là. C'est pas possible d'abord ma flotte la guinée d'hiver conscient réfléchi ne rime à n'yorme du bord il a fait faim à la voir à main ya la mer et mal à tu n'as pas obligé de m'écouter qu'elle d'abord depuis l'instant et ça autour et n'a pas la guinée How on la et tondiri. la ouverture la Guinée, et mais Maliona et nos jours. Des Baltagans, des en des en des en, de en mais c'est le même groupe. Ça pas encore dérangé. Mais il finit le temps la Il n'a la Guinée Il n'a associé Il va pouvoir faire formation. On a liste ici Créé, y Non, il y a Il la fébé Il fait que l'on rentre rendu Le 28 septembre Ils sont au courant de tout Parce qu'ils tous travaillent pour Alpha Condé. Ok Je reprends Je ne et que l'on fait dans, dans le 28 septembre. A été préparé par eux, exécuté par eux. Vous savez pourquoi Et tous favorisent tout ça. Tout le monde a, a bouchon, là. Tout, Et tous vont quitter en Guinée. Même si on a dit... On a dit que il à Adama que procès est Il procès. Il faut arrêter le procès. Il faut le procès. Il faut arrêter le procès. Il faut procès. Il faut arrêter le procès. Il faut arrêter le procès. Il faut arrêter le procès. le en rendant un instrument nouvelle génération dans son groupe, dans son parti lors de l'assemblée qu'il fait partir des personnes c'est-à-dire les grandes personnes des décideurs du monde c'est-à-dire que nous avons décidé nous nous c'est l'enseignant qui parle comme ça l'enseignant qui mon frère PDN People, je vais être clair et honnête pour vous, l'ensemble ne décide rien, il n'est dans aucun groupe du monde, ça je vous le dis, il n'a pas de crédibilité, d'abord grâce à ses frères que lui-même a connus, Boutros Boutros Gali. Qui était là comme ce qui général. Qui ne peut pas travailler en, aux Nations Unies. D'abord, la poste qu'il a occupée ici, c'est de la guinée Il a été choisi par l'ancien Anakonde. Croyez-moi. Ce n'est pas son intelligence ni sa compétence. Faut Il faut qu'il qu qu arrête. Si l'ancien Anakonde était de, de, parmi des décideurs du monde, Malik Amara, moi, n'allait pas sortir de la Guinée. Toi également, mon frère qui me regarde, parce que depuis 72, ce monsieur est dans les affaires. Ça, c'est pas 12 jours, ni 12 mois. Nous, ni 12 ans. Qu on, qu on, qu on soit, il faut, faut être sérieux. Comment? Ils sont là à donner des mauvaises Instruction, ça va moi, c'est pas moi, aux enfants, les faire croire à ce dernier quelqu'un. C'est une référence. Non, l'ancien n'est pas une référence. Il n'est qu'un menteur, un destructeur prédateur. Parce que moi, qui n'est moment, je finir, je et l'homme je vais finir, je Nouvelle génération ou des compétents et Rai soit Soyez clairs entre nous. Je continue. Toumba Yakite. Baouri. Kassori Fofona. Malik Sankon. Très bien. C'est un monsieur que je respecte maintenant là, beaucoup, même Malik Sankon. Nafira. Amérique B, il est bulim, il faut te voir. Il a fait Il a fait là Il a été clair que tout le monde fasse la même chose que lui pour apaiser l'attention des gens. Parce que la Guinée-Camou d'Arussonango, non. Malik Sankon, Mini, Nagan Dangira, Affala, Penitente, Nanse Fala Manabe. Malik Sankon, il est oui, parce que il a fait Parce que fait a a In ou Mais pas ma ha, Parce que les enfants ont compris, la jeunesse ont compris que vous êtes des menteurs. Et la majeure partie des cadres que je suis en train de citer vient de la route Guinée. Tous, comme l'a dit de Delfast, tous les malhonnêtes, ça, mais il est tout d'or, oui. la maison que lui l'a construit à Kobaya, là, où il a pris l'argent là Ici aux Nations Unies c'est pas vrai ça, <rire> non, Nations Unies on ne ramasse pas l'argent, tu es fonctionnaire international, tu es payé et à ses et prix que tu dois recevoir, mais tu ne vas pas prendre l'argent, et tous ont volé de l'argent en Guinée. Et moi, moi, je suis Donc, Malik en tout cas, je suis un homme qui Ça, c'est. ça. Si vous a à demeure, Khalakiri, fameux ça, mon avec tout ce qu'il a eu comme éducation, le plus bandit, méchant c'est lui. Oui. Vous savez, on t'en a étiqueté, on m'a dit "faramane". Mais, faut la faire, faramiri, relever mon faraman, faire une annabade, il va faire. Fabana, car il me va la comprendre. Férine des Sindes. Bah Kirdi Casseur Bangura. Ce que pas qu'on Papa Coli. Le Seine Fall. Le seul lui d'ailleurs, ou a Salandaraba, notre maman, Ousmane Kaba, a que a un homme qui a fait un homme qui a Je suis un homme de quoi je parle. Tant que est Je homme qui est un septembre bon est je homme qui est un homme un levier un ils sont fiers de dire ça. Mandé, mandé. Quel mandé. Qu'est-ce que vous avez fait On a concrètement mandé qui. On parle du projet, projet, projet coton. Mais je ne sais pas si on a dit y a un truc déjà fermé. Il y a un cobre qui a un mouillé. Donc, Mohamed, il a fait un C'est le Rafa, ou bien Sidi Arafa, qui a fait la Guinée. a C'est qui font tout comme mal en Guinée. puis son a fait 28 septembre, il a fait c'est clair. Et colons, Mais écoutez, vous, vous avez. Parce que c'est quoi? Un bar à follow. Oui. Un bar à follow. C'est quoi? Un J'ai un frère euh, média, quoi. Afro euh, News. Monsieur Chayou Barine parle. Bon, nafant, je vais vous faire écouter un peu de son truc-là. Mais je ne sais pas où, où se trouve le nom de ce là Bon, il y a notre frère Théa qui... La Guinée-Cala, la la Ma, la Ma, la la Ma, la Ma, la Ma, la Ma, la Ma, la Ma, de la et puis, il y a un jugement, et puis on fait jugement, et nous le monde, il voulait un faire une opinion toro, mais au fond, ce n'est pas clair. Bon, il y a le Seigneur. L'événement du 28 septembre, si vous voulez, où que ça Ossagulois est déplacé, où est-ce qu'il y a au procès Vous êtes tous des coupables, au Mais Dieu ne dort pas. Il faut écouter notre frère. On oh, va se couper à On ne peut pas t'envoyer en Guinée. On On Oui. a C'est ça. Bon, quelle instruction? Mmh. Vous avez vu, Ibarato? il lui-même dit. Que Dadis n'a qu'à dire la vérité. Ah, Tumba a reçu des instructions par euh, son patron. Mais Tumba dit qu'il n'a jamais reçu des, euh, des choses pour aller au stade. Alors que c'était lui le chef, le patron bandit, il y a un homme Et puis, est-ce qu'il y a un homme oufari Il y a un homme oufari. Regarde-moi, c'est un mandat de vos riens renus comme ça, là. C'est comme ça. Si vous voulez être vraiment des vrais mandats, faites quelque chose de noble, crédible. Ce n'est pas pour détruire la vie des gens. Regardez, il faut l'écouter. Beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires et de civils qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont impliqués. Il bah, y a le pouvoir de qui est impliqué, il y a un qui est impliqué, il y a le qui est impliqué. Plusieurs sujets, il y a il y a un en Hum. Si dia... plum, plum, plums, qui hum. pas qui a même, a ça. Qui C'est impossible. Hein? Mais société... ma dit la vérité a les instructions à instructions C'est ça. Je peux ça. Il voilà. voilà. y a beaucoup d'officiers, de de, de beaucoup de militaires et de civils qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont impliqués. Voilà, ouais, il y a Bouba qui est impliqué, il y a KPC qui est impliqué, un qui est impliqué. civils, il y a pas, il y a Des y a Il y a il mmh, y, y a un, plein, plein, plein qui sont impliqués. Mmh, pas qui impliqué même. C'est d'accord. c'est ça. Hein? avec Papa Coulibaly, Ayacila, Mokasi, le député il a dit qu'il y a eu le le Donc la Guinée Ramé. ils sont originaire à la ils la Guinée-B, la Guinée, Oubli parmi la Guinée, la Guinée, toi tu la Guinée les barres à la guinée il m'est n'a pas oui un rio moulin rani remonté la route guinée et n'a pas et saboté et parce que n'a rien qui travaillait pour lpg parce qu'il fallait coûte et coûte euh, ramanga tombe et, et remettre alpha parce que Alpha crédibilité mais, t'es ce mon là maintenant y a maman gasco. Quelle élection a organisé dans la transparence Alpha mon nom maman gasco. Quand c'est le mangaseronu, ils n'obtiennent rien. Car nous créons ton Parce que sont tous des faux. En diné. Là c'est le coin de femme mangera, aimerait bring ton gomme. J'avais écouté Salandarba qui citait les, les industries guinéennes. Et qui gérait ça C'était pas eux. Est-ce a géré la faille n'a contient géré C'était pour saboter le pouvoir de l'ansana. Et nom a ça, on a a Il a vous allez tous comparaître à la barre, nous dire la vérité. rend Daraba, dit à nous Dadis pouvait dire, ah, voilà, ok, je peux, pouvoir. peux, je oui mais il je manières. Et pour et pour le, le, le, 25 passé là, et le 9 passé de ce mois même, le mois de mars, et ils voulaient faire les mêmes choses pour que, qu'on puisse passer le pouvoir à Alpha. Je vous le, je vous le dis maintenant. C'était de faire du carnage. Les mêmes personnes. Oui. C'était de tuer les innocents guinéens. Mais, Mes frère là. 28, et moi, je vais vous dire, c'est clair, c'est ce qui a été échoué. Alpha au pouvoir en Guinée, non, ça c'est. Non, non. Il y aura un Guinéen au pouvoir pour réunir les Guinéens. Pas Alpha ni son groupe, ça c'est fini. Autant bandit, mort et Guinée mort, autant bandit. Vous préparez. Parce que vous avez de temps. Vous avez un Vous de Vous un Vous un Vous Vous avez un puis, vous dit, vous y êtes pour aller négocier des bons contrats pour la Guinée. Rien. Oui. Il n'y en a pas. Nous, il faut arrêter. Tu viens sûrement là, à la justice là-bas. Là, ça, c'est... Zéro. L'ensemble a été trahi par toi-même. Oui. Je vais j'allais détailler ça. Au prix il vaut mieux de se, de se retirer complètement dans l'affaire, la politique guinée. Laissez les jeunes maintenant ou les bonnes personnes prendre ce pays, le, la destinée de ce pays. Ce n'est pas à vous. Vous êtes des dinosaures méchants. Pendant combien d'années Ayez pitié de ce pays maintenant. Lucenfal, Sekouba Kirdi, Baouri, Toumba, tous au courant. Bidakoulon. Finan d'anguèrement. Alpha Kone d'ailleurs. C'est lui le patron. Il en sait beaucoup. Ah, C'était lui le patron. C'est quoi ma couronne. A vous en avez. Maintenant. On va essayer d'écouter. Notre frère aussi. Concernant. Monsieur. Lansana Kouyati. O Toulmati Albe. Qui fait un faux nara. Il Ça veut dire qu'il est connu par tous les Guinéens. Que M. Lansanakouyate, président du parti PEDN, a apporté au ministre de l'administration Mori Kondé le retrait des permis, c'est-à-dire l'interdiction des partis politiques qui soutiennent ou qui ont soutenu les manifestations du FNDC, ça veut dire les en d'incitants dans ses déclarations affirme clairement être pour la dissolution, c'est-à-dire l'interdiction des partis qui manifestent ou qui ont soutenu les manifestations. Alors ma révolte a été d'aussi grande que ce lance-en à est un homme politique de la vieille génération. De la vieille génération C'est aussi un diplomate. L'ensemble n'est pas sans savoir que l'arme d'un parti politique qui réclame un droit et que le pouvoir refuse d'écouter n'est autre que le recours au peuple, c'est-à-dire meeting et manifestation, c'est la force d'un parti politique, faire recours à la population, yep. pour faire plier les dirigeants, pour faire valoir leurs droits. Yep. L'Ansanakouyate le sait, en principe, yes. et ce vieux Kouyaté a déjà fait recours à ce genre de choses avant. Yep. L'Ansanakouyate s'était associé à Alpha Condé en 2007 pour incité à la révolte populaire contre, contre le régime de Lansana Oui, il l'a fait. fait. À l'époque, 207 morts et 2000, comme ça. 2000 blessés. 207 morts lui, il puisse être premier ministre. Si M. Lansana Conte était cet homme moral, ce, ce sage ce politicien responsable qui n'aime pas les manifestations parce que ça apporte des morts, s'il si était cet homme-là qui veut nous vendre ici, en 2007, quand il y a eu 207 morts, plus de 2000 blessés à travers les manifestations, on a fait plier l'ancien comté avec ça. Même si Kouyati n'avait pas participé à ceux qui ont poussé à cette manifestation, à ceux qui ont financé la manifestation, même s'il n'avait pas participé, s'il était un homme moral, oui. responsable. Quand on l'a proposé d'être premier ministre... Il refuser Suite à 207 morts, 2000 blessés, qu'est-ce qu'il allait dire Il allait dire non, moi, avec Yo. de telles manifestations, je ne suis pas Comme prêt à être hein. premier ministre, à avoir un poste suite à des manifestations qui donnent lieu à des morts, à des massacres. Donc, je ne suis pas prêt à accepter un tel poste. Moralement, je désiste, je ne veux pas de poste dans ces genre de conditions. Il aurait dit ça Hmm. à propos des soutiens de l'Ansanakouyaté à l'idée du de retrait des agréments, c'est-à-dire l'interdiction des partis qui appellent ou soutiennent des appels à manifester. J'ai été surpris et très déçu en lisant les propos de Lansanakouyaté, qui est un diplomate et un non politique. Quel soi-disant diplomate. diplomate des, des comme ça là il faut rappeler que si nous en sommes là aujourd'hui avec des tueries répétitives de civils par les forces de défense et de sécurité et l'impossibilité de la Guinée de digérer la démocratie c'est la faute à lui monsieur Lansana Kuyate, qui fut le premier ministre et chef de gouvernement de transition en Guinée du 1er mars 2007 au 20 mai 2008, date à laquelle il est limousé par le président Lansana Conté que le peuple avait finalement prié de reprendre la main pour sauver notre pays et ses patrimoines. En effet, quand M. Lansana Kouyaté, un ancien diplomate pour la Guinée, un ancien soi-disant diplomate et pour les Nations Unies ah. soutient l'idée d'interdire des partis politiques pour cause de manifestations ou affirme ça que ça. les agréments sont donnés par le ministère de l'administration des Territoires sur la base des critères qui sont définis, dont entre autres les statuts qui ne contiennent pas des passages qui y appel à des manifestations c'est le comble de retournement de la veste et de l'autodiscréditation c'est même une affirmation manifeste de sa médiocrité ou sa perte de qualité intellectuelle pour moi c'est maintenant inquiétant je me demande très bien dans quel état M. Lansana Akouyaté se trouve aujourd'hui pour en arriver là pour pouvoir faire des affirmations pareilles. En effet, mettons de côté le fait qu'il a été diplomate, même au service des Nations Unies. En janvier et février 2007, Jean Partagez... Sanakuyate fut, avec Alpha Kone et Malik Sankon, un des instigateurs et bénéficiaires des grandes manifestations qui se sont soldés par 207 morts et plus de 2000 blessés, obligeant le président Lansama-Comté à accepter de nommer un Premier ministre et chef de gouvernement avec des pouvoirs élargis pour diriger le pays vers un État des droits. Le président Comté acceptera même de signer un accord pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante pour identifier et punir ceux qui ont tiré à palle réelle sur les manifestants et leurs commanditaires. Mais choisi Premier ministre par des manœuvres et sur fond de corruption, comme on l'a appris plus tard, mm -hmm. c'est lui l'ancien Aquiaté qui a institué le régime d'impunité qui perpétue des massacres de civils par des forces de l'ordre en Guinée. Venons-en. 1. Lansana Kouyaté nommé Premier ministre pour une transition démocratique en Guinée, après de graves et grandes manifestations que le pays n'est jamais connues. Hein? Une fois installé, il trahit les accords de sortie de crise et sa feuille de route. Il trahit les victimes en refusant la mise en place de la commission d'enquête pour laquelle Lansana Comté avait donné son accord avec signature. Il s'est lancé dans l'usure et la conquête du pouvoir personnel avec des nominations controversées des gouverneurs et préfets et des recrutements à dessein dans l'armée et la police en vue de la récupération personnelle du pouvoir. Non, il, dit. il recrute Paul Moussa Diawara <rire> qui était à l'époque entre l'Italie et la France ici et qui travaillait pour le site d'information aminata.com Partager au maximum Bien dit. pour faire sa promotion et lancer ses adversaires sur le net une copie de paiement à ce dernier avait été publiée à l'époque sur le net ce Paul Moussa Yawara est même parmi ceux qui ont été nommés par le président de la transition actuelle dans le comité de suivi des accords du dialogue national que la CDAO. Cet homme qui a été jugé et condamné en Guinée pour détournement de fonds publics, à quelle moralité pour une telle fonction <tous> Franchement, mais je rappelle ici que le colonel Doumbouya a aussi une fois signé un décret de nomination de quelqu'un qui était mort depuis deux ans en Guinée. Ça veut dire ici que quelque part, on lui envoie des listes et il appose sa signature. Sans connaître les gens qu'il nomme. <rire> Je prie le président de la transition d'ouvrir les yeux et de bien jeter un coup d'œil sur la moralité des personnes à lesquelles il fait confiance. Son entourage et des gens auxquels il a confié de haute responsabilité dans cette phase de la transition de notre pays je ne comprends pas des gens qui ont soutenu le projet anticonstitutionnel du troisième mandat qui devraient être bannis des structures de la transition sont promus à coup de décret incompréhensible pour le peuple et les personnes sérieuses c'est cela qui explique aujourd'hui la déception d'une grande partie des Guinéens, le fait que le CNRD est discrédité aux yeux d'une grande partie des Guinéens, malgré le bon travail qu'ils effectuent. Monsieur Lansana Kuyate fut le premier ministre, le plus budgétivore, et gaspillaire yeah. de fonds avec est... des voyages coûteux. Un juste aller se faire montrer partout yep. et multiplier ses contacts et réseaux yep. pour la conquête personnelle du pouvoir alors qu'au dire de Malik Sankon, c'est Alpha Condé qui a même payé pour que le poste de PM lui revienne et afin qu'il prépare l'arrivée du RPG au pouvoir c'est Malik Sankon qui a fait ces révélations oui oui, je l'ai ici je cite Malik Sankon Alpha Koné ne lui doit rien. C'est Lansana Kouyaté qui a trahi. C'est son travail. Kouyaté, Alpha et moi, sommes tombés d'accord pour mettre Kouyaté comme Premier ministre. Ensuite, il fallait que Kouyaté fasse tout pour qu'Alpha Kondé soit le président de la République. Il a dribblé Alpha une fois. Quel engagement Veut-il qu'Alpha respecte On un La La jeunesse, Na, n RPG n Alors, kouya, vous savez pourquoi alpha, a fait pouvoir. Ma, a fait la vidéo de la a fait la Il a fait la vidéo a fait la vidéo Il a fait la vidéo qui a fait la Il a Il a, a fait Tan femme est il prophète gouverneur, maire, présentement c'est lui qui gère l'administration du territoire, c'est lui qui gère les affaires étrangères à Même pour nommer, il faut Il faut forcément travailler pour lui. Avec Morsanda, les Mamadi Traoré et tant d'autres c'est un, un groupe depuis le PDG nan rien fait Alpha tu ne comprends parce que Alpha était prêt à l'arrêter parce qu'un programme lancé à place ça n'a pas marché avec Alpha mais Alpha était avec ses éléments il faut qu'on pousse Alpha pour un troisième mandat à la co et belle à pourquoi. c'est pourquoi ne cherche même pas à comprendre au fond de l'affaire en Guinée de, de, de, de la situation en Guinée et Thomas Alpha pousser pouvoir troisième mandat gaspillage initial cherche l'an qui lance un a à parce que déjà il y a un groupe militairement civil abri alpha bana alco parce que je vous dis hein rpg à l'instant la couette et femme à la guinée mais il n'a rien été rpg abri et gorgement ma parce que pour lui son malheur c'était rpg alpha mais l'instant la folie b et mon manga je tombe à la guinée il bannira bien frappé d'un gap ça. Parce que Avec 207 personnes mortes et en fin de la de Pourquoi Ça, c'est être, être irresponsable. Puis il est là, dit qu'il fait partie des, des grands décideurs du, du, du monde. À quel titre À quel titre Kha La Guinée, je laisse là-bas. La je là-bas. Ces gens-là auront toujours la chance de détruire ce pays un Kamarimba, et puis, à Kobri-Tongo, à Siga, se faire voir de Marongbe, Yagitaria, taria Magnaroun-Taria. Qui n'est pas Taria, ou à Sabalia, à Mangoulé, depuis 72. Il y a eu un peu groupe, le cabinet de Comora, j'étais tout petit à l'école primaire à l'époque, à Frigia. Le cabinet de Comora était dans les affaires africaines, DGA, je pense. Jusqu'ici, à Tanana. Quand on a fait des affaires africaines, on la Guinée détruit, la Guinée est on Mais, d'abord, je la Guinée, jeunesse, si mouna. Ou fake. Mounaj, la Guinée la Guinée. Mais, vous voyez, vous savez, vous vous savez, vous vous vous vous vous de vous vous on peut s'organiser, mais on n'impose pas les ethnies. On continue, mali, li, et puis le pays est libre. Mais ces gens-là, il faut eux. Mais on a ramassé les la Guinée die, de la. a dit « on ramasser les alors, arrête de dire aux gens, aux jeunes, euh, aux jeunes, que. Mais <rire> il, a... euh... il n'a qu'à dire ça. Euh, oh, comment on appelle au film? Oh, dans un bar café là-bas là que la mine gère. Qu il allait dire ça. Il fait partie des de grands décideurs. Quel, ça veut dire quel titre qui nous explique ça? Vous voulez tout dans la Alors, faire. Que nous, on parle de Sidi Aissel. Mais s'il veut vraiment tenir une, une conférence, débat avec ces, les deux leaders politiques là où Mohamed est, est, est, est, est économiquement, techniquement, Mohamed faut et Mohamed Souma, mais attends qu'on organise ce débat. Vous verrez que le monsieur c'est nul. Et annoncé folle Maoubain, j'ai servi les Nations Unies. Servir aux Nations Unies, ça veut dire quoi Tu n'as pas de décision. Tu écoutes, parce que c'est le coin des grands. Pas des gaylards. Vous voyez. Et non, ça, la Guinée, j'ai servi les Nations Unies. J'ai été ceci. J'ai été cela. On s'en fout de ça. Ça n'a rien servi. Vous avez écouté notre frère, Sajo Barry Non, dit Ce monsieur, c'est un prédateur méchant. Mais Mamadi, il ne faut pas écouter, hein Mais il y a même à Lohondé, Moi, Mais si profiter maman. D'abord, a Et si tu alpha manikémar, un alpha manikémar. Tu as un alpha manikémar. sont malhonnêtes. un C'est et et m'a pas. Donc lui, il fallait coûte coûte mettre main à la Kouyate. Parce que Lansana Kouyate, n'a a un problème, non, il a quitté le pays pendant 11 ans. Il n'a jamais été. Donc ceux qui étaient au pays ont poussé Alpha de briguer un troisième mandat. Un troisième mandat parce que c'est... Sur le mauvais d'Agaï. il y a un troisième mandat en Mais, Alpha Mouraoum il allait arrêter et puis, à son tour, passer le pouvoir à Selou ou à Sidia. Il ne va pas son nom. Parce que, il y a depuis des années et des années. Alpha Mouraoum la Il y a eu un Alors, les partisans de RPG, je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Au Mali, il y a Quand on a fait un peu il a fait un a fait un Il Mais, l'ancien a c'est un méchant. Il y a et m'a fait 28 septembre, na, me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je je me je viens de citer là. me suis dit, la me suis dit, je me suis dit, je me suis un Il y parce que on va la que Dieu a d'être clair avec vous. On va vous oser maintenant. Parce que trop, c'est trop. Beaucoup, avec des à cause de, de vous. Vous avez l'enseigné à vous. Je n'ai La Guinée avez fini de prostitué. Vous sera même pas compte. Des enfants de 15 à 20 ans. Vous avez dit, mais là, C'est clair. Mes respect à, à mon frère Béni. Mes respect. Merci beaucoup. C'est clair. Alors il faut qu'on se dise la vérité. je vous remercie. Bien de choses à, à tout le monde. Que fanwombe. D'abord ce procès est, c'est pas un procès. Je vous remercie. L'insanacou était au courant de tout. L'on sait également la même chose. Et Parce que, raison, il y a un Alpha à Mais comme Alpha était populaire dans il fallait donner un coup de main à Alpha de monter et terrasser Alpha aussi. C'était le même cas. Yara était populaire au départ, Sémirène. Il fallait pousser Yara et l'éliminer. Grave. Je vous remercie.